Ce que j'ai bon apporté, oui. Oh là là, l'homme noir est méchant, l'homme noir est méchant, l'homme noir est, est vraiment méchant. Mais c'est du business, nos pitiés c'est nous business. Revenez les femmes, car ce que j'ai à dire, il ouais. faudrait que le monde entier le sache profiter de quelqu'un, autant cette personne est de la famille. Même si on dit on cherche l'argent, il faut savoir souvent chercher l'argent avec de bonnes personnes. Donc venez, il faut que je vous annonce deux projets très, deux gros projets très importants. Venez, venez, venez. J'ai de bonnes nouvelles pour vous et j'ai de gros projets pour vous. Donc voilà. Euh, tout d'abord, je reçois vos messages concernant Lucas, le cas de magicien. On va en parler. Et on a un gros projet aussi pour le mois d'avril. Oui, le mois d'avril sera un mois inoubliable. <rire> Car je ferai ce que aucun Ivoirien n'a jamais fait en avril. Et je vais prouver encore une fois hein, que Didier Arafat et sa Chine sont incontournables. Voilà, j'ai bien dit. Tous ceux qui vont être détruits, c'est que... Automatiquement, ils ont un problème avec moi. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une nouvelle année. On n'est pas là pour des classes. Mais vous-même, vous allez pouvoir aller comprendre la sorcellerie de certaines personnes. Car, je me dis, si tu es avec moi, tu es avec moi, tu ne peux pas être contre moi. Puisque moi, je t'apporte du bien. Moi, je t'écoute. Moi, j'écoute tes conseils. Voilà. Donc, euh, on va parler aussi du projet d'avril. Et j'ai deux gros featuring à boucler pour... Euh, la finalisation de mon album et il faudrait que vous sachiez aussi quels sont les deux plus gros featurings que j'aurai dans mon album. Voilà. Bon, deux gros featurings, mais en tout cas, euh, c'est des artistes très talentueux et c'est des, des artistes qui sont très en manque en ce moment du côté de la France. Et je vais vous dire aussi ce que je fais aujourd'hui dans mon après -midi. Voilà, parce que c'est important que vous suivez avoir le programme de votre artiste. Voilà. OK. Premièrement, pour le cas de magicien. Euh, vous savez, moi, je ne suis pas... Euh, je n'ai pas de problème avec euh, magicien depuis bien longtemps. Moi, je l'ai laissé dans cette délire. Il a dit m'a insulté. Il a insulté ma famille. Il a dit que je bois du sang. Il a dit plein de conneries, que je sors avec des femmes mariées et que c'est moi qui... Moi je fais de la sorcellerie, il a dit plein de choses que vous savez. Et voilà. Mais Dieu a fait mon palap. Dieu a fait mon palap. Aujourd'hui, les malades, où sont toutes les personnes qui l'ont encouragé Où ils sont Et pourquoi maintenant c'est moi encore la merde Pourquoi Mais la vie, était En cotisé. Fait, ce que vous avez à faire. C'est un être humain aussi. Vous avez aussi les moyens de votre politique. Faut que vous pouvez aider aussi, même si c'est 25 ou c'est 5 francs, mais il faut, faut, faut aider. Voilà pourquoi on dit à certains artistes de faire des économies. Hein? Tu aurais fait des économies, tu te serais pris en charge, mais la maladie du magicien, ce n'est pas une simple maladie, dames et messieurs. La maladie du magicien est mystique. On est africain et ce n'est pas une maladie, euh... je ne sais pas, ce n'est pas une maladie... Que médecin normal ou qu'un que hôpital peut soigner. Il faut qu'il donne sa vie à Dieu, il faut qu'il prie le Saint-Esprit pour que Dieu puisse le sauver. Voilà. tiens à vous dire ici ouvertement que quelle que soit la méchanceté que le magicien a eu à me faire, mon sens qu'il a eu à raconter sur moi, lui-même aujourd'hui il est couché et il me regarde. Tu vois mon petit, voilà pourquoi dans la ville, il faut jamais trahir ton bienfaiteur. Voilà pourquoi dans la vie. Il faut respecter les gens. Voilà pourquoi dans la vie, il faut prier. Voilà pourquoi dans la vie, il faut aimer. Il faut aimer. Quand tu as un cœur noir et que tu as un mauvais fond, c'est comme ça tu finis. Mais comme je ne suis pas comme toi, magicien, je vais t'aider à ma manière. Donc j'annonce officiellement à la Eurogang que demain, je vais m'organiser pour essayer d'aller déjà le voir. Voilà. Demain, j'ai plein de choses à faire, mais je vais essayer d'aller le voir. je ne peux pas me déplacer, je vais... D'abord, il faut que je sache quelle maladie il a. Hein? Et qu'est-ce qui se passe réellement En fonction de ça, s'il si faut prier pour lui, on va prier pour lui. Mais s'il y a des petits trucs financiers à gérer, je vais le faire. Je le fais tout d'abord pour Dieu. Parce que je suis un être humain. Je le fais pour Dieu. Et je le fais aussi pour le respect de vous mes fans. Et je le fais aussi parce que je suis un être humain. Et je n'ai pas un mauvais cœur, j'ai un cœur blanc. Voilà pourquoi tout me réussit malgré de nombreuses attaques, malgré de, de, de nombreux souhaits que les gens me souhaitent, Le sur fêtif c'est de voir mon architecture à la fois que je suis, c'est de me voir couper, c'est de me voir autodétruit. Voilà. Et on les a montré en 2017, malgré tout ce qu'on a traversé, qu'on est des chiffres. Le concert qu'on a rempli ce n'est pas seulement à cause du M.O. Le concert, c'est vous qui avez décidé de remplir ce concert à Yorogan, Parce que c'était un challenge pour nous. Ce n'est même pas une histoire de M.O. Ou une histoire de je sais pas quoi. C'est une histoire de, de, de fierté. C'est une histoire de donneur. Voilà, je veux dire. Donc voilà pourquoi vous, la Chine, vous êtes sorti comme... Ou un peu Mais ça va... Ok Donc, magicien... Voilà, aujourd'hui, tu vois, tous ceux qui t'ont mal conseillé sont disparus. Tous ceux qui te disaient, ouais, il faut l'insulter, il faut pas comme ci, il faut pas comme ça. Ils t'ont lâché, tu vois, l'homme noir. Demain, quand tu vas quitter dans ça, là, hein, tu sauras qu'ils sont tes amis et qu'ils sont pas tes amis. Tu vois il voit des personnes qui disent, tous ceux qui sont avec Arafat, qui quittent Arafat, après ils tombent, ils font comme ça, les c'est mon amour. Ça n'a rien à voir avec Zabou. Mais si eux-mêmes n'ont pas de bon fond, s'ils sont méchants à l'intérieur, comment vous voulez que les choses leur, leur réussissent dans la vie hein? Quelqu'un qui t'a protégé tu le tiennes, tu lui rends sa monnaie en lui faisant aussi du pied quand tu es comme ça, tu vas toujours avancer. Et en plus encore, il faut avoir le cœur blanc, il faut avoir l'esprit de partage. Il faut aimer les gens. Voilà pourquoi mon ma destruction, il met ça sur ces, ces personnes comme ça qui encouragent ces pauvres enfants, ces pauvres talents à vouloir défier le bienfaiteur. Et maintenant que je connais la tête, vous tous vous disparaissez. Et maintenant, c'est Tichara qui doit venir porter ce chapeau. Mais c'est pas grave. J'ai un cœur blanc, moi je cherche là que je vais t'aider. Je vais t'aider malgré toutes les méchancetés qu'il a eu à dire sur moi. Malgré que t'as dit que ce soit des femmes mariées, que je m'avais boire de sang humain, et je sais pas, mon boire sang humain quand même, quand même, mais ça va être humain, ils sont où aujourd'hui ceux qui t'ont encouragé C'est comme ça la vie, mais je ne vais pas te lâcher, européenne ne va pas te lâcher, on va tous s'organiser ensemble, on, fera, on viendra te voir et on va savoir c'est quoi ta maladie. Mystique. On va prier pour toi, parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut te sauver, ce que tu as fait pour avoir cette maladie, toi seul tu sais, voilà, maintenant si un docteur peut soigner ça, ok, s'il y a des dépenses à faire, on va les faire, voilà, je vais prendre, euh, euh, euh, je ne prends pas tout ce que je vais faire ce que je peux, parce que déjà, je, je le pas que je pose, je le fais vraiment pour Dieu, hein. je le fais aussi parce que j'ai un cœur blanc, et je le fais pour le respect de, de mes femmes, voilà. Maintenant, deuxième chose, très importante. Euh, Savez-vous que M Group vient de signer le déchet Voilà, celui qui m'a trahi. Voilà, ils viennent de le signer et ils comptent faire un concert au mois d'avril. Je vous annonce ça officiellement. Le MOLA a signé avec le Taïcher. Celui qui a saigné le cœur de votre artiste et qui aujourd'hui, par derrière, pleure et je ne veux rien entendre, il a sa route, il a son chemin. Mais c'est vraiment un groupe. C'est vraiment méchant de votre part d'organiser le concert de ce trait. Parce que je tiens à dire ici qu'il n'y a pas de problème d'organiser son concert. Mais moi, plus personne. Moi, personnellement, je vais m'asseoir et je vais regarder. Moi et la Chine, on va s'asseoir et on va vous regarder. À tous les fans de DJ Arafat, si vous aimez vraiment votre artiste que je suis, vous voyez par vous-même ce qui se passe. Comment un concert Réussi de Didier Arafat Organisé par un groupe C'est à peine de finir Et juste après Didier Arafat Qu'est-ce qui se passe On organise le concert d'un trait. Tu sais Je me Vraiment Je suis ton petit frère Mais ce que tu viens de faire là Vraiment Je te laisse avec Dieu Organisez votre concert. Mais la Yorogan, je ne me vois personne à ce concert. Si vous, tambour, me respectez, et si vous, vous voyez tout le mal que les gens me font, et si vous-même, vous avez une fillette en que fan de Ginger Arafat, ne vous déplacez même pas pour aller dans ce concert. Laissez-les faire leur concert. Moi, personnellement, je vous souhaite bonne chance. Et au grand frère Mola, je te dis merci aussi. Merci aussi encore de prouver à la Eurogang, que aujourd'hui, c'est que ton argent qui t'intéresse. Mais tout le monde est libre de chercher son argent. Et moi-même, je l'ai chanté, il faut chercher pour toi. Tu cherches pour toi, il n'y a pas de souci. La Eurogang, le thymatome est lancé. Personne à ce concert. Pourquoi personne Parce qu'au mois d'avril, l'influormentobirissama va frapper encore avec un concert Oui au mois d'avril. Au mois d'avril, on va garder encore un concert pour les mousses. Voilà. On a appris. Le 1er janvier. Rendez-vous en avril. Pour un gros concert. Ce ne sera pas à l'Ivoire Golf Club. Ce ne sera pas au palais de la culture. Vous aurez plus d'informations bientôt. Le concert va s'appeler. Il n'y a pas l'homme, Voilà. Donc restez branchés. Troisième chose hein, sur le programme, je pars à Paris bientôt pour terminer l'album. Je m'en vais finir mon featuring avec Dadju et Nazar. Vous aurez un hit au mois de février, un hit incontournable, incontesté, parce que ça va déstabiliser tous ceux qui vont essayer de se mettre euh, sur la route du Bérissama. C'est-à-dire, quand il annonce la sortie de ces singles, que tu es garçon, que tu es sorti, que tu es prêt à t'enterrer toi-même, parce que ça va framponner. Et au mois d'avril, on va déstabiliser avec le conseil de tous les moussies, le conseil de ceux qui n'ont pas pu acheter les billets de 20 000, de 10 000, de 15 000, ceux qui n'ont pas pu être au, au Golfe parce que les tickets étaient chers, parce que c'est à la fois, c'est le curu, ça va. Voilà, je profite de l'occasion pour vous faire un conseil brillant, au mois d'avril où je vais modérer quand même le prix des tickets pour le respect de tous mes nous d'Abobo, d'Anjami, de oui. tous les nous de Koumati, de Makouri, oui et puis on va les montrer que après la Eurogame, il n'y a pas l'homme voilà donc c'était ça le programme là je suis en train de m'apprécier pour aller finir le clip du Sikyon monarchiste. elle arrive pour déstabiliser Rendez-vous demain sur ma page Facebook. Je vais mettre le lien. Vous allez aller télécharger son son. Voilà. Et quand le clip sorti, ça sera disponible. Pour vous le savez. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Toujours enfin, toujours attaqué. Mais c'est Dieu qui fait son palampe. D'ailleurs, regarde. J'espère que le message est bien passé. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi à vous. Et ceci n'est pas un clash. Je ne fais que parler. Je ne fais que vous donner le programme de ce qui se passe en ce moment. Voilà. A bon attendeur, salut. Grand frère Merci de me, de, de, tu viens de me prouver, en fait, que c'est le business. Le business vous vient. La fraternité, euh, les sentiments familiales ne sont pas euh, euh, la priorité, en fait. Donc, il euh, n'y a pas de drame. C'est un business. On est ensemble. Désormais, c'est que le business qui va nous mener. Bonne-toi bien. Ciao.